T'es très moche. Un Eskimo. <rire> Je plaisante. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Je vais devoir refaire. Euh... Une deuxième fois le challenge, Whisper Challenge, en compagnie de notre cher Nicolas. Salut Moi c'est Nicolas Gusza et euh, me voici encore dans une nouvelle vidéo avec Jesse Jess. Vu que vous l'avez apprécié, alors euh, il revient parmi nous. Parmi nous. Alors euh, on va faire euh, 5 mots l'un, 5 mots l'autre. à chaque fois on va faire ça, je crois qu'on n'ait plus de mots. Euh, parce qu'en fait je me suis pris au dernier moment pour euh, trouver les mots et ça... pour me prévenir aussi <rire> ça fait qu'au final on n'a pas les phrases ni rien comme j'avais fait au premier à la première fois vu on va faire cinq fois 5 5 5 5 et puis voilà sur ce on va commencer tout de suite alors c'est parti. t'es prêt ouais je suis prêt et chèque à l'été <rire> et chaque marié et et chaque et Jack chaque chaque chat, arrête avec mon chat et chec et et, et et chec et chèque et mat et chec et chaque et et et ta... check. Ah, check. et check. Ta. Check. Ta. Check. et <rires> Le premier mot était dur. Cette fois-ci, en fait, le cas, parce que l'autre fois, vous m'avez dit, ouais, les écouteurs et tout, c'est pas très très bon. Comme ça, vous ne pas me dire qu'on triche ou voilà. Et toi, t'aimes les chats, hein. Deuxième mot. Israélite. Isra. Ika. Isra. Ita. Isra. Ira. Isra. La. Is. Ila. Is. Israël Israël Israël ça se voit que je sais pas lire sur les lèvres <rire> ah, je suis mauvais joueur T T. Iré Iné Isré isré l'eau Idré isré -lite. idré -lo. Isré lite Lite <rire> Tu donnes ta langue au chat Euh... Ouais ouais ouais, ouais. j'y arrive pas <rire> Israélite, ah oui, si toi aussi tu utilises des mots qu'on ne sert pas tous les jours, euh, tu m'excuseras, mais euh... <rire> Israélite en fait, c'est le S de Is qui était compliqué. Ok, on passe au troisième mot. Oh, ouais, mot <rire> mot mot Mo. Za mot motar Mosa Mora Mosa Mona Mosa. Mozaïque Mosaïque Mo, mo Mozart. Mozart. Mozart. Mozart. Mora. Mozart. Mota. mosa Mola Mosa Mozart. Mosa Moza. Moza. Moza Moza. Mosa Moza. Moza Pi Mosa Oui Quatrième P Pi. P. Pi. P. P. p Périodique. Péjoratif. Péjo. Peugeot. Péro. Péro. Péro. Péro. Péro. Péro. Péro. Péro. Péro. Péro. Péro. Péro. Péro. Péro. Péro. Péro. Péro. Péro. Péro. Rio Péro. Péro. Péro. Péro. Péro. Péro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 Le cinquième mot, et après ça sera à moi. Sans. Grand. Sans. Non. Sans. Sans. Voilà. Sandwich. Sans sandwich. Vie. Sandwich. Sandwich. Sandwich. Oui. Witch. Oui. Wish. Oui. oui. oui. <rire> Il manque la fin. Sandwich. Euh, oui. Sandwich. Sandwich. Sandwich. Sandwich. Sandwich. <rire> voilà les 5 premiers mots. Bon à présent. À moi. Bon. Alors. Su. Q. Non. Su. Fu. Su. Tu, su. Su. Su. Do. Ko, do. Do. Su do. Oui. Sudo. Su, ko, su Do. Sudo. Coup. Sudoku. Yes. On fait gagner. Deuxième mot. Sans. Tant. Sans. Sans. Bri. D. Ye. Yeah. Cendrier Yes. Noon. Jure. Noon. De quoi Nin. <rire> o. Nune. Nin. Ju. Nin. U. N U U N. La réponse. N U N nu N U N U n Nu nu U U n U n nu nu n U N n Nu N U N U N U n c'est français ton mot au moins. Oui. Cha-cou. Chatouille. Cou. Chatou. Cou. Cou. Nune. Ne chatouille. Cou. Cou. Cou. Oui. Nunchaku. cou Ne Oui. Ah. Troisième. Quatrième mot, pardon. As. A. As. As. H. As. Fa. Sa. Sa. As. As. SASH as, sam, trop, saco, trop, co, trop, do, tr, i, tr, as, H. as, af, as, as, as. trop, gros, l'eau, l'eau, Lo. j, logique, astrologie, astrologie, que, à l'astrologie, oui. C'est cinquième mot O. O. La. A lin, L'A Lain. La Ya. O L'A O un. O lin. O un, lin. O yain, lin. O yain, lin. Lain. L. O lin. Pique. O Oui. C'est fini Oui. Oh. Je te propose qu'avec tes prochains mots, tu fasses une phrase. Genre tu choisis deux de tes mots et que tu fasses une phrase avec. Oh là. Ok, je vais prendre deux mots faciles pour faire une phrase. Alors, les, les, dino, kilo, dino, rio, dino, kilo, di, i, di, igloo, di, les, rio, di, ni, di, di. di. ki, di, ki, kiri ki, ki, Dis, dis, dis, dit ni, dis, dis, non, les dito, nos non, dis où, non, or, les dinosaures sont sont po, po. portés disparus. On va appeler les explor Miami. Po les dinosaures sont po po, po. pu pu l'air Pulvériser. Populaire. Ah, les dinosaures sont populaires. Oui. C'est bon. Oui. Yes. Allez, une deuxième phrase. Je. Je. Je. Je. V. v. V. Déverrouiller. Je vais. D. Ri. D. Di. D. D. D. Ni. D. Jeter. D. Casser des jambes. <rire> Je vais. D. Allez. D. Allez faire. D. Vert. D. Je vais D. D. Faire. D. Dé. Défaire. D. Devenir. D. Devenir. Dérouiller. Verrouillé. De D. Venez ici. De. Vé. Devenir. D. De v. Rou. U. Rou. Rouillé. Les. Les. Les. D. V. Je vais. D. V. Serré. D. Terré. D. Enterré. D. Enterré mon yon peut-être. V. Faire D. V. Verré. Euh, Verrou. Verrou. Verrou. <rire> M'a donné l'angle de ça. D. Verrouillé. Jungle yacht. Allez, on va mettre un cowboy. Co. Je. Co. Co. De. Co. Le. Co. Le. Co. Je. Co. Re. Co Co Co Co Co Co Ro. Co Co Boy. Coffret. Boy. Coffre fort. Boy. Co Boy. Co Co Co Co fort Co Co coupe Co Co Co est Co -ce que c'est un coffre Co Le Co Boy. Co Co vais Co Co le. Je vais déverrouiller le cow-boy. Oui. Oui. C'est ça. Oui. C'est bon. Alors, il va faire ces deux phrases et après, ça sera à la fin de la vidéo. Un. Un. Che. Co. Che. Co. Che. Do. Che. Chaud. Va. Va. Lié. Dre. Chevalier. Chevalier. Oui. Utilise. U. U. Ti-ti-li-li-ze un, un Un Ra Un Ra Ka Ra Sa Ra Ra Dia Ya Teur Un radiateur, un radiateur Oui, un chevalier utilise un radiateur Un chevalier utilise un radiateur Ouais <rire> Ok Elle est douée la garce deux. Dou. 2. De. 2. Lou. Du. loup Rou. Loup. Un cerf. Loup. ti Qui Qui Si, di vi a Age. De l'outillage. Un outillage. De l'outillage. Deux outillages. Deux. Elle. Elle. De l'outillage. De l'outillage. Oui. Dent. Dent. du, du, du, du, fan, va, fa, fan, fa, fa. fa. fa. fa. Ta. ta, ta, ta, ta, stic, stic, frit, fantastique, vanta frit. <rire> <rire> Là, je suis ma belle. Fan, fan, ta, fantastique. Oui, de l'outillage fantastique. Euh, Rosie de l'outillage fantastique, je suis un fantastique de l'outillage. Ah oui, euh, de, oui. euh, de l'outillage et fantastique. Voilà, c'est ça. Oui, c'est bon oui. tout. Oui, euh, alors. J'espère que cette vidéo vous aura plu, euh, toi, qu'as-tu pensé de cette euh, ah, ce se challenge sera, On se sera tapé des barres, mais on sait à présent que je ne sais pas lire sur les lèvres. <rire> très clairement pas du tout, je bon. suis très mauvais. Euh, bah, Si tu vois un sourd ou un muet, tu auras du mal à le comprendre en lisant sur ses lèvres. Je, je crois que je lui passer <rire> une feuille, un stylo. Père ou... tu connais les signes, tu diras euh, merci. Euh... Je connais pas non plus les signe. <rire> Euh, sur ce, j'espère que ça vous aura plu, je vous laisse liker, commenter cette vidéo, si vous voulez un autre challenge avec une autre personne, vous me le dites, ou alors bah, refaire avec Mister, c'est à vous de me dire, sur ce, bah, je vous dis euh, à la prochaine Tchuss